Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Booktubing de Lire dans le 20 e Alors aujourd'hui ce sera un Booktubing confiné, puisque je vous parle de chez moi, donc il risque peut-être d'y avoir quelques petits soucis techniques ou de montage, veuillez m'en excuser par avance. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de Partie sans laisser d'adresse de susine Nielsen qui fait partie de la sélection Roseau du prix littéraire Lire dans le 20 e de cette année. Alors, euh, Partie sans laisser d'adresse, pourquoi c'est génial Eh ben, déjà parce que c'est écrit par Suzy Nielsen que j'aime ouais. d'amour. Je l'adore cette autrice, elle écrit des livres vraiment euh, super chouettes. Euh, toujours un peu dans la même veine, mais avec une plume qu'on ne peut qu'aimer. Enfin, selon moi, <rire> en toute objectivité. Euh, par exemple, elle a écrit Les Optimismes en premier, On est tous faits de molécules, ou Moi, Ambrose, Roi du Scrap, donc peut-être que dans cette liste-là, vous en avez vu quelques-uns. Euh... Ce que j'adore chez Susie Nielsen, c'est ses personnages. Elle a toute une manière d'écrire de, de, euh, et de créer ses personnages assez uniques. Et tous ses personnages sont toujours un peu... Euh... Un peu bizarre ils ont souvent des, des angoisses des toques euh, une histoire pas facile souvent il y, y a assez de dureté en fait dans l'histoire dans les histoires que raconte suzy niessen mais elle arrive à rendre ça beau très très humain on s'attache immédiatement aux personnages et puis vu qu'ils sont tous un peu bizarres et avec des fêlures on peut aussi s'identifier pas mal à ces personnages euh, je, je pense à une notamment pétula dans les optimismes en premier euh, laquelle je me suis vraiment accrochée et que j'ai mis du temps à, à laisser partir. Euh, donc ça, c'est le premier point fort du livre, c'est son autrice, tout simplement. Euh, et donc du coup, ici, dans Partie sans laisser d'adresse, euh, ce n'est pas une exception, parce qu'on s'attache aussi tout de suite à Félix. Félix, il a 12 ans un et quart, et, euh, il vit avec sa mère et sa gerbille Horatio. Alors, qu'est-ce qu'une gerbille Je ne savais pas. C'est un petit rongeur très mignon. Voilà. Euh, sa mère, euh, Félix l'adore, sa, euh, sa, euh, sa mère, il l'adore, il l'aime, etc. Mais sa mère, elle a, elle a quelques soucis. Sa mère, elle est un peu instable, elle a plein de problèmes euh, émotionnels, financiers. Euh, elle n'arrête pas de changer de boulot, elle n'arrive pas trop à en trouver. Mais ça va être de plus en plus dur car en fait, euh, un, un été, euh, sa mère va lui dire euh, que pour un temps, ils vont vivre dans un van. Euh, pour l'été, comme une sorte d'aventure, etc., euh, qui va au début paraître génial à Félix, enfin parce que c'est un peu, c'est un peu un camping euh, amélioré euh, dans ce combi Volkswagen. Euh, mais en fait, au fur et à mesure, la situation va s'installer parce que la mère a de plus en plus de soucis, et donc en, en gros, Félix et sa mère vont vivre de manière euh, Presque définitive dans ce combi Volkswagen avec plein de techniques pour essayer de s'en sortir, de rester propre, de ne pas montrer aux autres qu'il qu n'a pas de maison quand il va à l'école, etc. Euh, voilà. Euh, donc, l'aventure, euh, cette, cette aventure en combi Volkswagen continue et s'installe. Et en parallèle, Félix, lui, essaye d'échapper aussi à la situation. Euh, grâce à des amitiés qui se créent avec d'autres personnages. Alors c'est ça aussi qui est bien dans les romans de c'est que souvent les, les seconds personnages, euh, par exemple les copains ou, euh, ou euh, les copains que se font les, les héros, etc., sont aussi, euh, aussi adorables et touchants que les personnages principaux. Il y a vraiment un travail sur tous les personnages de, de ces romans en général. Et donc euh, là il va retrouver un copain d'enfance, euh, il va aussi euh, s'échapper un peu de cette situation euh, via un jeu télévisé de questions réponses dont il est très très fan et euh, auquel il va vouloir participer. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, donc pour résumer, vous l'aurez compris, ce livre est très émouvant. Comme d'habitude on part effectivement d'une situation qui est loin d'être gay, qui n'est pas facile pour, euh, pour le personnage principal, auquel on compatit énormément, à laquelle on compatit énormément. Et en même temps, euh, dans ce roman, l'autrice arrive à nous apporter euh, du rire, euh, de, de, de la joie, beaucoup d'humanité, euh, beaucoup d'attachement. Bon, bien sûr, on pleure, mais bon, moi, j'aime bien pleurer quand je lis des livres. <rire> on pleure, on rit, voilà. Encore une fois, c'est tout ce que j'aime. Un bon cocktail et, euh, et voilà, on a du mal à quitter euh, Félix à la fin du livre, Astrid, sa mère aussi, on a du mal à la quitter. Euh, mais on a vraiment du mal à les laisser, euh, à les laisser derrière. Comme souvent, euh, Suzy Nielsen arrive à nous, à nous coincer dans son, dans son ambiance de roman, dans ce qu'elle veut nous raconter, et à nous toucher en plein cœur. Donc voilà. Et je vous conseille ce livre qui est à mettre entre toutes les mains dès 10-12 ans, je dirais, pour des bons lecteurs quand même, parce que c'est pour un âge quand même où on peut comprendre ces problématiques. Voilà. Donc, euh, 10-12 ans à peu près. Voilà, donc c'est dans la sélection Roseau du prix, et je vais vous quitter en vous lisant un petit passage, si j'y arrive, euh, de ce livre. Donc, c'est quand, euh, quand Félix retrouve son ami d'enfance, Dylan, qui retrouve un moment du livre. Donc, je vous lis un extrait. Je suis allée chez Dylan le lendemain après les cours, même si j'étais crevée. Après que nous avions dégoté un nouvel endroit où garer le combi, j'avais mis très longtemps à m'apaiser. J'avais dû me réciter toute la liste des états des états unis de l'Alabama au Wyoming, plus tout le tableau périodique des éléments avant de m'endormir enfin. J'étais quand même fou de joie en allant à pied chez lui, à cinq rues du collège. Cela faisait longtemps, mais alors vraiment très longtemps que je n'étais pas allée chez un copain, vu que dans mes deux dernières écoles, il m'avait manqué l'ingrédient principal pour cela, à savoir des copains. La maison des Birkenhoff était exactement telle que dans mon souvenir. Le porche en bois avait encore l'air plus affaissé. La peinture jaune fluo s'écaillait, la pelouse était brune et pelée. Des vieux jouets d'enfants traînaient dans le jardin. Alors que Dylan, le petit dernier, n'avait pas joué avec depuis des années. À l'intérieur, on voyait à peine le plancher tant il était jonché de chaussures, de chaussettes, de pulls et de livres. Les moutons de poussière étaient plus gros qu'Oratio. Dans la cuisine, la pile de vaisselle dans l'évier était identique à celle qui s'y trouvait des années plus tôt. Mes chaussettes collaient légèrement au sol, comme avant. C'était merveilleux, tellement plein de vie. Un énorme roux est arrivé tranquillement et s'est frotté contre les jambes de Dylan. « Lui, c'est Craig », m'a-t-il dit, en le prenant dans ses bras. « Il a deux ans, on l'a eu l'an dernier. » Il m'a tendu le chat et je l'ai pris. Craig a ronronnait joyeusement contre moi. « Oula Il doit peser bien dix kilos Onze !» Alberta, une des grandes sœurs de Dylan, est arrivée à son tour. Elle non plus n'avait pas changé, avec ses longs cheveux châtains, son strabisme et son exceptionnelle collection de t-shirts. Celui qu'elle portait disait « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, sauf les ours. »« Les ours, ça tue à tous les coups. »« Oh, comme c'est mignon !»« Dylan s'est déjà fait un petit copain. » Elle a pris du lait dans le frigo et a bu directement dans la brique. « Attends une seconde, je reconnaîtrai très tifs n'importe où. »« Tu es le blaireau bionique ?»« J'ai rougi, juste un peu. »« Eh oui, c'est bien moi, mais je préfère qu'on m'appelle Félix. « Je me rappelle quand vous couriez partout dans vos pyjamas Toy Story avec vos Lego bioniques, en faisant des bruits de laser. Piu, piu, pio. <rire> Son rire n'avait pas changé non plus. « Vous étiez adorable, complètement naze. »« Elle nous a posé tous les deux de la tête aux pieds. Je vois que certaines choses ne, ne changent pas. »« Sur ce, elle nous a versé des verres de lait de la brique dans laquelle elle venait de boire. J'étais au paradis. »« Vous connaissez ce sentiment de comprendre à quel point quelque chose vous a manqué au moment où vous le retrouvez ?»« C'était l'effet que cela me faisait d'avoir à nouveau un ami. » Imaginez que vous avez vu flou pendant longtemps et que quelqu'un vous donne une paire de lunettes. Alors vous regardez le monde autour de vous et vous dites « Waouh C'est donc ça, tout ce que j'ai raté ?» Et voilà, je vous laisse sur cet extrait qui j'espère vous aura mis l'eau à la bouche. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre sélectionné pour le prix littéraire dans le 20 e de cette année. Partie sans laisser d'adresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.